à tous être là cet après-midi pour poursuivre hein, ce, les débats, hein, c'est vraiment passionnant et donc c'est un grand plaisir d'introduire Jean-Paul Angélidaire hein, et euh, donc euh, c'est vraiment aussi un, un des organisateurs de, de ce colloque, euh, on a compris un peu ce matin qui il était mais je précise quand même qu'il est professeur de littérature comparée ici. Euh, à Bordeaux Montaigne qui dirige l'unité de recherche plurielle, bon, bon, alors, je ne connaissais pas son nom, euh, alors donc euh, récemment récemment renommée et euh, qui travaille donc euh, sur euh, les relations entre littérature et politique non, de longue date euh, et euh, également là, sur l'interface euh, littérature philosophie euh, notamment aussi dans la revue Modernité, ils jouons un rôle euh, extrêmement, euh, extrêmement crucial dans les publications récentes. On a fabulé La fin du monde euh, sur les fictions euh, d'Apocalypse, la découverte, vraiment passionnant sur, sur, sur le post-apocalyptique. Également euh, un, un collectif d'autres les littéraires. Art politique, mais c'est la revue, enfin, c'est un mot la revue, hein, c'est un numéro de modernité, en fait. Euh, donc, je suis très heureuse de l'entendre en tout cas. Merci. Ouais. Euh, merci, Sandra. Donc, je vais parler euh, aujourd'hui des politiques du récit chez marie cosnel et François Beaune, et je vais me situer dans un cadrage problématique franc-syrien. Euh, la littérature fait de la politique en tant que littérature et son entrée dans la politique, son incidence politique, ou sa manière de faire de la politique, est tout à fait indépendante des idées politiques éventuellement défendues par les écrivains. Le premier point de, de la thèse. L'introduction de politique de la littérature est particulièrement claire à cet égard. Le livre de par parlait en 2007. La politique de la littérature n'est pas la politique des écrivains. Elles ne concernent pas leurs engagements personnels dans les luttes politiques ou sociales de leur temps. Elles ne concernent pas non plus la manière dont ils représentent dans livres les structures sociales, les mouvements politiques ou les identités diverses. En quelques lignes, ce qui est balayé ici, c'est la théorie sartrienne de l'engagement, la sociologie bourgeoisienne de la littérature, le postcolonialisme et toutes les théories qui font de l'affirmation des identités l'horizon politique de la littérature. Ce geste est important, parce qu'il permet de revenir en deçà de toutes ces thèses au nouage fondamental qu'il nomme esthétique entre la politique comme, je cite, « forme spécifique de la pratique collective » et la littérature comme pratique définie de l'art d'écrire. Retour à l'esthétique théorisée en 1998 dans La parole de et qui aboutit en 2011 au livre Somme, qui est « Aïsthesis euh, » qui auprès des littéraires, en tout cas, ce travail a exercé une influence tout à fait considérable depuis une vingtaine d'années. Le partage du sensible, on le sait, est devenu une formule fameuse. La démarche théorique que je résume très rapidement ici a séduit immédiatement, à la fin des années 90 et au début des années 2000, des jeunes chercheurs dont j'étais, qui éprouvait le besoin de penser la dimension politique de la littérature et qui ne trouvait pas, dans la théorie littéraire des décennies précédentes, les moyens conceptuels de le faire. Le postmodernisme avait renvoyé la littérature aux jeux innocents du langage avec ses propres formes, et le postcolonialisme liait la politique de la littérature à un contenu et à une conjoncture historique déterminée, et n'expliquait pas pourquoi, en dehors de tout contenu déterminé, la littérature était déjà politique, tout simplement parce qu'elle était littérature. En même temps, et c'est là que j'en viens plus directement à ce que je voudrais développer tout de suite, la littérature française vivait un moment de repolitisation après des décennies de formalisme qui avait identifié la littérarité, tant recherchée par les structuralistes, au travail de l'écriture et à lui seul. Depuis le début des années 80, se développait une littérature qui revendiquait au contraire la transitivité, l'analyse sociale, ce que Dominique Viard, historien de la littérature contemporaine, appelle son pli sociologique. François Bon, par exemple, publiait son premier roman, Sorti d'usine, chez Minuit, en 1982. Annie Arnaud rencontrait le succès en 1983 avec La Place. Jean-Paul Gou, brouillait les frontières du roman et de l'enquête sociologique dans Mémoire de l'Enclave, dont je reparlerai tout à l'heure, en 1986. Et Claude Simon mettait en avant dans La Cascade en 1989 non plus les expérimentations formelles qu'il reliait encore au nouveau roman, mais l'histoire en s'approchant au plus près de l'écriture autobiographique. Pierre Bergogneau et Pierre Michon écrivaient la vie provinciale, Jean Rollin explorait les frontières de la fiction et du reportage, autant d'exemples qui montrent qu'une littérature se définissait contre une fiction qui s'était détournée du monde social et inventait une littérature du réel qui réinventait les formes de réalisme. Ce mouvement n'a pas cessé de s'approfondir depuis et il a trouvé des noms divers dans la critique, euh, contemporaine, non-fiction, écriture du réel, littérature de terrain, factographie, fiction documentaire, etc. La non-fiction s'est diversifiée, s'est complexifiée, au point d'une certaine indistinction aujourd'hui entre littérature, reportage et sciences sociales, qui suscite des tentations littéraires chez les historiens eux-mêmes. Martin Sonnet publie son premier roman, Atelier 62, en 2008, et Yvan Jablouka soutient que l'histoire est une littérature contemporaine. En 2014. Laurent Demanse, euh, critique et théoricien de la littérature, a consacré récemment un ouvrage de synthèse à ce mouvement de fond de la littérature française sous le titre Un nouvel âge de l'enquête, titre qui renvoie explicitement à l'écrivain de Leroy, le paradigme du romancier enquêteur, Émile Zola. Au moment donc, où le paradigme esthétique occupait le terrain théorique, la littérature se déplaçait, elle éprouvait une exigence de réel, venue pour une part de l'épuisement des avant-gardes, et pour une part, des ruptures des représentations du monde et des évolutions des conflits sous l'effet de l'hégémonie néolibérale. L'écrivain redevenait dans les termes de demande un individu ordinaire, dans la foule de ses contemporains. On a beaucoup parlé de l'ordinaire tout à l'heure, mais c'est ma manière d'y revenir. Donc un individu ordinaire, dans la foule de ses contemporains, sommet de composer des œuvres avec une valeur d'usage, d'entrer à nouveau frais en dialogue avec le monde, d'être partie prenante des enjeux collectifs. L'enquête redevenait une valeur dans un monde où plus rien n'était assuré, où la prolifération des informations faisait aussi proliférer les fake news et prospérer les simulacres, et où simplement exposer la réalité semblait une entreprise aussi ardue qu'audacieuse. Dans ce contexte, je voudrais exposer aujourd'hui les démarches de deux auteurs français dits émergents, François Beaune et Marie Cosnet, deux auteurs très différents l'un de l'autre, qui construisent leurs œuvres respectives avec cette préoccupation d'une réalité sociale à documenter. Leurs livres partent donc d'enquête et ils se donnent comme les résultats de travaux de terrain, entretiens, démarches auprès d'interlocuteurs, produisant un savoir de première main sur une matière qu'ils découvrent et dont ils rendent compte. Cette démarche n'engage pas seulement leur écriture, mais aussi leur vie, qui ne se sépare plus du projet d'écrire, mais pas au sens où l'écrivain en héritier de Flaubert se retirait du monde pour polir ses phrases, tout à l'inverse, au sens où c'est le travail qu'il effectue dans la société qui lui permet d'écrire, au sens où c'est le terrain qui commande, le terrain est premier, il autorise et conditionne l'écriture. Enfin, on verra que l'enquête a un double effet sur l'auteur, dont le statut change, son autorité n'est plus la même, et sur le livre, qui n'est plus l'objet autonome, bel animal ou Grande œuvre s'élevant dans sa singularité, mais chose écrite parmi les autres, produit d'un travail humain, trace, témoignage modeste d'un savoir fragile, inachevé et sans doute inachevable, posant à la littérature la question de ce qu'elle est. Donc pour en venir euh, précisément aux écrivains dont je veux parler, Marie Cosnet est née en 1965, François Beaune en 1978 mais ils appartiennent pour la littérature à la même génération qui a commencé à publier dans les années 2000. Le premier livre de Marie Cosnay est paru en 2003. Elle est aujourd'hui l'autrice de 30 livres parus chez de nombreux éditeurs, dont, pour citer quelques-uns des plus connus, Verdier et Logre. Sa traduction des Métamorphoses d'Ovide a été remarquée à sa sortie et est aujourd'hui rééditée en livre de poche. Euh, Marie Cosnay était ici il y a à peu près un an avec les étudiants du, du master euh, Ipsy. Ça a été l'occasion pour un certain nombre de collègues et d'étudiants de la découvrir. Un numéro de la revue littéraire Phoenix et un volume collectif auquel ont contribué des universitaires français et nord-américains ont commencé à construire un discours critique sur son œuvre. Donc écrit encore jeune, mais émergente au sens où son, son œuvre acquiert aujourd'hui une visibilité tout à fait euh, euh, remarquable. François Beaune a publié huit livres dont plusieurs aux éditions verticales depuis 2009 il a été lauréat du prix du livre du réel en 2019 prix qu'on doit connaître ici puisqu'il est décerné par la librairie Mola euh, il a reçu ce prix pour Omar et Greg le livre dont je vais parler et un volume critique sur son œuvre, le premier paraîtra en 2023 je... dernière information factuelle sur les deux auteurs les deux auteurs vivent de leur plume Donc ce sont des écrivains professionnels Malgré ces rapprochements, ce sont deux auteurs dont les projets littéraires et sans doute la conception de la littérature diffèrent tout à fait. François Beaune, après avoir publié plusieurs romans comme Un homme louche en 2009, Un ange noir en 2011, a entrepris d'écrire des livres à partir de reportages, oraux ou écrits, euh, des témoignages de personnes qu'il a rencontrées, témoignages toujours réécrits ou rédigés, montés, et modifié par François Baume, de sorte que la part documentaire et la part fictive sont difficiles, voire impossibles à démêler dans la plupart des cas. Euh, dans la plupart de ses livres, les personnages ainsi constitués sont pittoresques et leur singularité se déploie en offrant leur regard sur le monde. Dans Calamity Gwen, un des derniers, Gwen est employée d'un sex-shop parisien dont elle fait un poste d'observation de la société contemporaine. Le livre reprendrait... Parle au conditionnel, parce que je, je n'en sais en fait rien, le livre reprendrait en le réécrivant le journal intime de Gwen qu'elle aurait confié à l'auteur. Euh, qui transforme son nom au passage. Le, le livre donne juste l'initial de son vrai prénom. François Beaune définit son entreprise littéraire comme son « entresort ». Entresort en deux mots. En reprenant un mot du vocabulaire forain. Jusqu'au début du XXe siècle, un entresort était une baraque foraine où étaient exposés des monstres. Femme à barbe, kujat nain, etc. Exposés à des visiteurs solitaires qui entraient, passaient un moment avec la créature et sortaient. En comparant ces livres à ces attractions d'autrefois, Beaune revendique l'existence de ces personnages, l'existence réelle, et il fait en même temps, il en fait en même temps des monstres, c'est-à-dire, rappelle-t-il, des gens que l'on montre. Il invite le lecteur à entrer dans l'intimité de ces personnages. Évidemment, le pittoresque donc revendiqué fait partie euh, de leur intérêt, mais leur parole est aussi une parole sociale et leur témoignage peut faire percevoir, outre leur voix singulière, un point de vue situé sur le monde et révéler ainsi une situation, un point d'observation du monde social, qui est aussi un lieu du monde social. Parmi ces livres, il y en a un qui se distingue particulièrement par le choix des personnages et par l'affirmation qu'il ne contient aucun élément de fiction. Il s'agit donc d'Omar et Greg, paru en 2018, chez le jeune éditeur, le nouvel Attila, sous la mention générique de récits, puis réédité dans la collection de poche Point, doté d'un sous-titre absent de la première édition, dont je parlerai tout à l'heure, et d'un nouveau texte de quatrième de couverture, qui présente le livre comme le résultat d'interviews menées par l'écrivain. D'autre part, et contrairement à sa pratique dans d'autres livres, François Beaune ne masque pas ici l'identité de ses personnages, ceux-ci portent leur véritable prénom. Et François Beaune joue au contraire de la petite notoriété d'Omar et de Greg. Les deux hommes ont participé à la vie politique marseillaise. Euh, François Beaune les a rencontrés à Marseille, où il habite. Ils ont participé à la vie politique de Marseille quelques années plus tôt. Ils sont encore connus localement au moment où il prépare le livre. Et il est très facile pour le lecteur de les identifier et de retrouver des informations sur ces deux personnes, informations qui recoupent des éléments du livre, en complètent les portraits, et permettent de vérifier qu'il n'y a pas de fiction dans le livre. Je, je me suis livré à l'expérience, on, on, on peut tout vérifier. Le livre se donne donc non pas comme fiction, mais plutôt comme un témoignage, et sa quatrième de couverture assimile le travail de l'écrivain à celui d'un journaliste. Je cite, « Ces deux enfants des cités, l'écrivain va les interviewer et nous faire entendre sans commentaire la manière dont ils conçoivent le monde. Formule qui se veut accrocheuse, le livre tient cette promesse, il présente en effet la parole des deux personnages sans aucun commentaire. Aucun énoncé n'est attribuable à l'auteur. Le livre est constitué de sections courtes, de quelques lignes à une page, titrées alternativement des deux prénoms d'Omar et de Greg, toujours dans le même ordre, et il semble transcrire des déclarations spontanées, mais séparées, des deux personnages, dont les propos alternent rigoureusement, et ne se répondent jamais, comme si les propos avaient été recueillis séparément et montés ensuite dans cet ordre. Le dispositif de l'interview est occulté, on ne sait pas quand les paroles ont été recueillies, ni dans quelles circonstances, on ne sait pas par exemple si l'écrivain a posé des questions, on ne sait pas si les deux personnages ont été interviewés ensemble ou séparément. L'expression mime l'oralité, vocabulaire familier, répétition, phrases courtes, mais il ne s'agit pas d'une pure transcription. Les scories d'un témoignage oral, comme les hésitations, les silences ou les reprises correctives, sont supprimées et le sens est toujours très clair. Les fragments se succèdent dans l'ordre chronologique des événements racontés, sans jamais aucun anachronisme. Il y a donc un travail évident de montage qui prend un tout petit peu de recul par rapport au livre, voit. Le travail de l'écrivain est à la fois évident et soustrait au lecteur. L'écrivain a reformulé et monté les propos de ses personnages et son intervention s'arrête apparemment là. Le travail de Marie Cosnès présente différemment. Il a toutefois des points communs, de av avec celui de François Boone de s'avancer comme non-fiction. Autrice d'une trentaine de livres et de multiples textes brefs très divers, essais, récits, romans... Marie Cosnet milite au quotidien depuis le milieu des années 2000 pour défendre la cause des sans-papiers et des migrants. Cette activité militante, qui comprend l'hébergement de mineurs isolés et leur défense auprès des services administratifs, se traduit dans une activité d'écriture par des récits, comme « Jour de répit à Bayori » en 2017, des essais comme celui qu'elle a consacré à l'hospitalité avec Mathieu Pot de Bonneville « Voir venir » en 2019, et plus récemment par des livres hybrides entre le récit et l'essai, « Des îles » en 2021 et « Nos corps en 2022. Ce dernier livre sur lequel je vais me concentrer rassemble des billets de blog publiés sur Mediapart en 2017 et 2018, réécrits, remaniés, ordonnés pour composer un livre. Sur 165 billets publiés sur ce blog au long de la décennie, l'autrice n'en a conservé que quelques-uns, écrits sur une période assez courte, et tous consacrés aux mineurs isolés arrivés en France demander asile, alors qu'elle publie sur Mediapart sur quantité d'autres sujets. Le livre ne donne aucune indication générique, ni récit, ni témoignage, ni roman, et son titre, assez énigmatique, ne permet pas d'en décider. Il se compose de courts chapitres de 4 ou 5 pages chacun, non numérotés, et dont les titres n'apportent le plus souvent pas plus d'informations que celui du livre. Pas de promesses, pas de pittoresques le lecteur n'est pas flatté. On ne cherche pas à l'accrocher non plus. Au contraire, le volume s'ouvre sur un lexique qui développe les acronymes désignant les services administratifs auxquels les migrants se heurtent à leur arrivée en France et expliquant ce que sont ces institutions, puis sur un texte écrit à la première personne et au présent de l'indicatif, établissant les faits et exposant le rapport de l'autrice au contenu du livre, inscrivant celui-ci clairement dans une écriture de non-fiction, mais sans pour autant en dévoiler clairement l'objet. Oui, je... Vous entendez que moi non plus, je ne dévoile pas clairement l'objet de ces livres tout de suite. J'ai réservé jusqu'à présent le, leur contenu, et ils ont pourtant des sujets, qu'ils soient annoncés ou non sur leur couverture. Alors J'ai dit plus haut que la seconde édition d'Omar et Greg donne le livre dote le livre d'un sous-titre absent de la première. Ce sous-titre confirme sa nature documentaire, il permet au lecteur d'identifier ce qu'il va lire, et il a évidemment été pensé pour l'intriguer par une accroche excitant sa curiosité, et donc je vous le livre, une amitié improbable au FN. En effet, en donnant la parole à ces deux personnages, François Beaune leur fait raconter des itinéraires de vie qui les ont menés l'un au Front National, dont il a été permanent salarié, l'autre, dans sa mouvance, travaillant au rapprochement, c'est vrai, improbable, des musulmans avec le parti d'extrême droite. Ainsi doté d'un programme, le lecteur peut regarder l'alternance des fragments de récits des deux personnages, de leur enfance à leur rencontre, puis à leurs années de militantisme commun, et enfin à leur rupture avec le FN, comme une histoire unique, ou la convergence de deux vies, ce qui confère sens et unité à leur tribulation idéologique, voire ce qui ressemble à une nécessité. Leur vie particulière s'inscrivent ainsi dans un épisode de l'Histoire de France, qui semble s'écrire comme un enchaînement inéluctable, la montée de l'extrême droite des années 1980 à 2017, et semble en donner une explication, dans les termes des deux personnages. D'autant que l'épigraphe du livre, signé méléna Agus, engage le lecteur à surmonter ses préventions. Je cite, « Je crois que si l'on veut qu'une personne nous reste antipathique, il nous faut absolument refuser de la connaître. » Donc, sous peine de refuser de jouer le jeu attendu, le lecteur est invité à sympathiser avec les deux personnages. Mais sympathiser implique-t-il d'entrer dans leur raison Dans quelle mesure le lecteur est-il invité à voir en eux des commentateurs éclairés de leur propre histoire Dans quelle mesure, au contraire, est-il invité à compatir à la vue de monstres, dans une baraque de foire, sujets pathétiques essayant comme ils peuvent de donner sens à une histoire dont ils sont les jouets Le lecteur est écartelé entre les deux extrêmes soit accorder du sérieux aux propos tenus et en faire une clé de lecture de l'histoire récente, soit disqualifier les idées des deux bons hommes, mais les deux alors n'apparaissent plus que comme des instruments d'une manipulation de l'écrivain, et ni la première piste, ni la seconde, à bon sens, ne peuvent être suivies jusqu'au bout. La première bute sur la confusion idéologique de Greg, qui prétend avoir défendu des idées de gauche au Front National, sous la bannière du patriotisme social, courant qui a réellement existé, on peut le trouver hein, sur les... oui, oui. un certain nombre de sites internet, euh, et ne peut jamais dépasser cette contradiction, et sur la confusion symétrique d'Omar, musulman pratiquant, salafiste, qui a eu l'ambition de réconcilier les musulmans de France et l'extrême droite. La butée, c'est le fascisme. C'est clair. <rire> euh, la seconde piste ne me semble pas beaucoup plus satisfaisante. Elle suppose que l'écrivain se joue de ces deux personnages, et n'invite à les considérer que comme des sujets pittoresques, victimes d'une histoire qu'ils n'ont pas comprise, dont les thèses politiques ne sont que des auto-légitimations c'est-à-dire, finalement, comme des phénomènes de foire. Dans les deux cas, l'entreprise littéraire semble se supprimer elle-même, soit elle débouche sur une grande complaisance envers des discours fascisants, soit elle se dénonce comme opération manipulatrice en exposant deux personnes qui ne mesurent pas ce qu'elles disent. Dans un cas comme dans l'autre, la lecture est impossible, tout pacte est rompu, et l'objet littéraire sort de toutes les catégories. » A l'opposé, le livre de Marie Cosnet, Nos corps pirogues » déjoue lui aussi les pratiques du lecteur et fait de cet inconfort de lecture un élément de sa politique, mais tout à fait différemment. L'ouvrage commence par un exposé clair de la situation de l'autrice. Je cite, Je vis à la frontière basque, entre l'Espagne et la France. Au printemps 2021, la frontière est fermée, que franchissent malgré tout les personnes d'Afrique de l'Ouest quittant les îles Canaries. Si depuis 2017, la route du Maroc et de l'Espagne après le Maroc est de plus en plus empruntée, elle est aussi de plus en plus dangereuse. Après les départs de Tanger et Nador, c'est de Dakla ou de Layoun vers les îles Canaries, à travers l'océan Atlantique, qu'on s'élance. En 2017, de nombreux mineurs de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, arrivent en Europe, seuls ou quasi seuls. En 2017, je suis occupé, à la frontière basque, non loin, dans un jardin extraordinaire. Un enfant arrive, avec lui, la question de la protection de l'enfance. Ce sont déjà là, donc, les principaux éléments du livre, le livre retrace une résidence d'écriture effectuée par l'autrice au jardin de la petite Escalère au Pays Basque, extraordinaire parc de sculpture étendu sur 28 hectares où Marie Cosnet a été euh, donc en résidence et a travaillé avec une association auprès de jeunes migrants. Pendant cette résidence arrive sur les lieux un jeune Guinéen qu'elle nomme ici l'Enfant, et euh, qui est un des personnages principaux du livre. Donc une grande partie du livre est consacrée aux démarches de ce garçon pour faire reconnaître sa minorité par les autorités françaises qu'il considère comme majeur et pour obtenir les droits que la reconnaissance de sa minorité lui garantirait. Donc autour de cette histoire centrale, décomposée en nombreux fragments, le livre raconte les activités menées pendant la résidence avec les autres jeunes, expose les batailles des militants pour les droits, mais aussi leurs difficultés quotidiennes et leurs contradictions propres. Les migrants y ont la parole, mais nulle part n'est raconté le parcours qui les a conduits en France. Le récit de ce parcours, c'est ce qui leur est demandé par l'administration pour décider de leurs droits. C'est donc justement ce que le livre ne donnera pas. Il est au contraire construit autour de ce refus. Si l'hospitalité est inconditionnelle, elle peut et elle doit savoir se passer de l'histoire de celui qui arrive. Le livre apprend à se méfier non seulement du récit, mais surtout de la demande de récit. L'administration exige des récits, mais elle veut des récits conformes à des modèles, et le migrant qui dit naïvement la vérité s'expose à se voir refuser les papiers dont il a besoin. Il faut, donc se, il faut donc produire, et si nécessaire, inventer le récit attendu pour ne plus être inquiété. » histoire connue des, des migrants aujourd'hui. Le chapitre intitulé « Épopée clandestine » expose très rapidement la nécessité, connue par les migrants, de dissimuler des parcours véritablement épiques, D'où un livre de non-fiction qui se compose d'une collection d'instantanés, au marquage chronologique faible, aux, aux sujet multiples, comme des fragments d'histoire qui ne se totalisent jamais, et jette des éclairages sur la situation des migrants en France, sans rien exiger d'eux, mais en les accompagnant dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Bref, l'enquête ne porte pas sur les migrants, mais sur l'administration, les associations et tout ce qui fait accueil, les procédures et les effets de ces procédures. Le travail de Marie Cosnet est ici exemplaire d'une démarche que Laurent Demance constate chez nombre d'écrivains contemporains, comme elle adoptant le montage comme technique majeure pour, je cite, « non pas ajouter à la multitude de récits, mais tailler ou recomposer dans les récits reçus et collectés pour dénaturaliser le mouvement narratif ». Là où Omar et Greg miment le montage d'un film documentaire avec un champ contre champ systématique, nos corps pirogues brisent le mouvement narratif en éclatant la représentation en instantanés multiples, hétérogènes, plus discursifs que narratifs, entre lesquels elles laissent d'énormes ellipses. Ce sont deux livres conscients que le réel ne se donne pas, mais qu'il se conquiert, et qu'on n'en produit toujours qu'une image partielle et insuffisante. C'était déjà le constat que faisait Jean Bolgou dans Mémoire de l'Enclave, livre, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a consacré en 1986 à la mémoire ouvrière du pays de Montbéliard. Son narrateur, relisant les entretiens qu'il a réalisés avec les, les ouvriers euh, qu'il a interviewés, s'aperçoit que les discours qu'il a recueillis ne composent pas un tout et que l'histoire qu'il veut raconter n'existe pas, mais est entièrement à construire. Je le cite. « Étais-je vraiment à ce point naïf que j'ai cru que chacun de mes interlocuteurs devait être une sorte de dépositaire fidèle et scrupuleux d'un patrimoine collectif soigneusement préservé. Je m'étais attribué le rôle du chef de chœur qui permet à chacun des chanteurs de tenir sa partie dans l'harmonie de l'ensemble. Je me vois plutôt maintenant comme un modeste amateur de puzzle tentant d'organiser les innombrables pièces d'un vaste tableau dont il ignore tout puisqu'il n'en a même pas la reproduction qui l'aiderait à le reconstituer. Alors si le modeste amateur de puzzle qui doit recomposer une image dont il ignore tout renvoie certainement à Pérec, qu'on retrouve encore ici. La comparaison prend tout son sens dans la confrontation de l'écrivain au terrain. L'auteur est un artisan laborieux qui compose une image sans modèle. Il n'est guidé par aucune certitude et risque toujours de se perdre dans le fracas de sa, docu dans le fatras, pardon, de sa documentation. L'auteur de terrain n'a plus qu'un lointain rapport avec le romancier du XXe siècle qui écrivait dans le confort de son bureau. Son modèle est plus le reporter ou l'anthropologue qui vont chercher l'altérité au dehors. Il y faut, dans les termes de demande, une dynamique résolue, l'altération de soi. Exemplairement, François Beaune et Marie Cosnay s'inscrivent dans cette démarche. Le premier adosse tous ses livres à de longues enquêtes. Omar et Greg, elle produit de 6 à 8 mois d'entretien avec chacun des deux protagonistes, donc un an et demi, enfin un an à un an et demi en tout. Ce qui conduit à nouer des relations qui se poursuivent après la parution du livre. Euh, J'en dirai un mot tout à l'heure. Pour La Lune dans le puits, euh, livre antérieur dans sa production, l'écrivain avait passé deux ans à collecter des histoires dans plusieurs pays autour de la Méditerranée, et le recueil conserve la trace de ses voyages. Le travail et la vie de Marie Cosnet sont aussi étroitement imbriqués, très investis depuis des années dans le soutien aux migrants et en particulier aux mineurs isolés. Elle fait de son travail militant la matière de ses livres, « Nos corps pirogues et des îles », les deux derniers, « retrace ses voyages à Lesbos et aux Canaries auprès des migrants euh, », sont, pareil, entre autres, des produits de cet engagement. Engagement, donc non au sens euh, sartrien, et vieilli aujourd'hui de l'intellectuel qui use de sa notoriété pour quitter son champ propre et intervenir dans le débat politique, mais au sens d'une mise à disposition de soi, Marie Cosnet a travaillé comme volontaire auprès d'une ONG à l'ESBOS, elle héberge des migrants, euh, elle aide concrètement, matériellement, de nombreuses personnes de part et d'autre de la frontière espagnole, elle met en relation des membres de familles dispersées, elle lutte pour obtenir des papiers et mène un travail éditorial avec quelques garçons qui entreprennent d'écrire des livres avec son aide. Euh, elle en a déjà publié plusieurs. Euh, donc l'écrivain n'est plus isolé dans sa tour d'ivoire s'il ne l'a jamais été. Il mène un travail collectif et il en inscrit le résultat dans une communauté. Le titre de Marie Cousnay, Nos corps pirogues, le marque par le possessif pluriel. À qui sont ces corps assimilés à des pirogues Aux enfants qui ont traversé la mer, bien sûr, dont le livre relaie la parole, s'ils ne racontent pas leur voyage. Mais le jeu du livre renvoie à Marie Cousnay et à elle seule, qui parlent en leur nom. Deleuze disait que parler pour voulait dire deux choses. Parler à la place de, avec une délégation de parole, ce qui comporte toujours le risque d'une confiscation. Et parler devant, avec une responsabilité, parce qu'on est alors sous le contrôle de ceux pour qui on parle. Les deux sens sont importants dans la littérature documentaire, où le risque de confiscation apparaît plus nettement que dans la fiction, et où la question de la responsabilité est à vivre. François Beaune a soumis le manuscrit d'Omar et Greg à ses deux informateurs, et il les a laissés supprimer les passages qui les gênaient. Il a obtenu de son éditeur que les deux personnes aient un contrat d'auteur, il partage ses droits avec eux, même si seul son nom, à lui, figure sur la couverture. Et c'est une pratique qu'il a systématisée avec ses autres livres issus d'entretien. Il est le seul signataire, mais le ou les témoins lui ayant donné la matière du livre ont un contrat d'auteur et touchent les droits afférents. Dès lors, le livre n'est plus l'œuvre singulière d'un auteur sacralisé. Si dans l'enquête se confondent mode de vie et mode d'écriture, l'écrivain a perdu son autorité. Il est plutôt celui qui écrit sans mandat, sans autorisation, sans légitimité. Comme le modeste amateur de puzzle de Jean, il est celui qui n'a aucun titre à dire la vérité sur le monde social. Il n'est armé d'aucun savoir particulier, ne prétend à aucune méthode et ne peut se revendiquer d'aucune science. Sans compétences spécifiques, sans autorité épistémologique, l'écrivain est un individu ordinaire, un homme dans la foule, comme l'écrit Dominique Viard, que plus rien ne distingue de ses contemporains. Il ne peut plus se revendiquer d'une mythologie de l'artiste et il doit adopter, pour reprendre Laurent Demence, une posture de scribe ou de greffier, consignant avec discrétion les mots ordinaires du champ social entre compilation documentaire et montage de témoignages. Donc si l'écrivain. N'importe qui, s'il écrit à partir de cette illégitimité, il ne peut plus proposer qu'une connaissance sensible, en dehors de toute procédure reconnue, en dehors de toute validation extérieure. Le texte qu'il livre est la seule mesure de sa réussite. Il justifie l'enquête, les procédures qu'il a fallu suivre et les effets qu'elles ont eus sur la vie de l'écrivain et de ses personnages. Il est aussi sa propre justification. Mais alors l'écrivain découvre une nouvelle contradiction. D'une part, il doit prétendre à la vérité immanente du texte, car si l'écriture ne garantit rien, au moins n'est-elle prévenue par personne ni ne véhicule les impensées des institutions, leurs préjugés et leurs exigences propres Le savoir qu'il propose est un savoir dissident qui a au moins la valeur d'avancer sans protection et de se présenter dans toute sa fragilité. Mais d'autre part, le texte n'est plus le monument qui tient par la force interne d'un style. Il apparaît davantage comme un moment dans un processus il s'inscrit dans une histoire comme ce qui vient après l'enquête, mais aussi avant autre chose. Le texte est le produit d'un travail collectif qui vient rendre compte des connaissances acquises. Il clôt d'une certaine manière l'enquête, mais il assume aussi d'avoir des effets et d'être jugé en fonction de ceux-ci. Or, que fait par exemple Omar et Greg Comme on l'a vu, deux lectures en sont possibles celle qui avalise un discours fascisant et celle qui disqualifie les deux personnages et les regarde avec condescendance. La tâche du lecteur est impossible, et c'est sans doute là l'effet du livre, on ne sait plus comment lire. D'un côté, le texte est la seule mesure de sa validité, et de la validité de la démarche d'enquête et d'écriture, et de l'autre, il retient pourtant son sens, il ne conclut à rien, il ne propose ni sagesse ni morale, et conduit le lecteur à un dilemme. Dans « Politique de la littérature », et ce sera ma conclusion, Jacques Rancière identifiait trois régimes d'expression définissant trois régimes d'égalité. L'égalité des sujets ou l'égale dignité des personnages, quelles que soient leurs conditions sociales. L'expressivité des choses muettes qui expriment le monde social mieux que les orateurs. Et l'indifférence fondamentale des états de choses sans raison qui réfutent le bavardage politique et le savoir des herméneutes. Ces trois manières de penser l'égalité entraient en tension entre elles. La politique de la littérature se définissait comme le règlement de ses tensions, soit que l'écriture veuille radicaliser le mutisme qui la, qui la sépare du bavardage démocratique, soit qu'inversement, elle veuille excéder à la démocratie de la lettre en se faisant la langue nouvelle du corps collectif. Deux politiques, une dont Flaubert, la première dont Flaubert donnait l'exemple, la seconde dont les avant-gardes du début du XXe siècle euh, donnaient l'exemple, deux politiques qui, poussées à leurs limites, aboutissaient à l'autosuppression de la littérature, dans l'indifférence du style et de l'approche du monde pour la première, dans l'indifférence du sens et du non-sens pour la seconde. La littérature fait de la politique en ce qu'elle éprouve en permanence ses contradictions et ne se produit qu'à les reconduire. Et sans doute le nouvel âge de l'enquête et la nouvelle forme du dilemme auquel la littérature nous confronte en redispose les termes et sans doute relance cette contradiction. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci hein, jean Merci, C'est absolument passionnant de nous faire entendre ces nouvelles voix littéraires. Ça donne envie de les lire aussi, mais, mais surtout de t'entendre plus, finalement. Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions Donc... Euh... Si on n'a pas vu commencer parce que j'étais évidemment très intéressée par l'idée de cette voix collective en fait qui est constituée de, de voix quand même qui peuvent être très très différentes très individuelles et le fait que ça nous apprend à lire autrement euh, donc je me demandais quelle était pour toi le sens euh, du coup euh, pédagogique finalement de tous ces de tous ces écrits et est-ce que c'est vraiment une voix collective ou est-ce que c'est une polyphonie euh, mais c'est autre chose qu'une polyphonie, j'ai l'impression en fait, il y a vraiment un auteur collectif, c'est pas juste d'entendre différentes voix comme si c'est classique. Ce ne sont pas des récits ouais. polyphoniques, et si je pense précisément à ces deux livres-là, euh, très loin de là, ce sont vraiment des livres où les voix se mélangent. Et euh, euh, Alors, polyphonique dans un sens très restreint pour Omar et Greg, parce qu'il y a Omar et Greg, il n'y a que... Euh, dans, mais mais c'est pas du tout la, la polyphonie dont on parle d'habitude après Baptine, c'est euh, plus ambigu euh, et ça nous demande de, de penser ce mélange des voix autrement. Euh, donc il y a un seul signataire du livre, mais qui nous dit, c'est quelque chose que François Beaune laisse euh, couramment savoir enfin, dans, dans plusieurs interviews, il le, il le dit publiquement. Euh, systématiquement il euh, fait obtenir des droits d'auteur à ses témoins donc, donc ils sont oui, oui. d'une certaine manière considérés comme auteurs même si leur nom ne figure pas, ils sont pas en sur tant la que tel sur la, la nom. c'est lui qui signe le livre oui, oui. mais il considère comme co-auteur ses témoins oui. euh, alors évidemment co-auteur avec euh, la, la différence qu'il ne signe pas ça fait une, donc, il y a une... Même, oui. oui bien sûr donc ça il y, a une, il y a une dissymétrie. En même temps, dans le livre, François Beaune n'écrit pas un mot. Enfin, dans le et Greg en tout cas. Euh, le, le texte se présente comme les paroles de Mar, suivies des paroles de Greg, avec une alternance rigoureuse, et François Beaune ne s'attribue à lui-même aucune parole. Alors, quand, euh, quand on lui demande, évidemment, il, il explique qu'en réalité c'est lui qui a tout écrit. Euh, mais en cherchant à être au plus près de l'expression de ces deux personnages. Euh, donc c'est c'est à la fois plusieurs voix et une seule voix ça se mélange euh, et l'autorité euh, n'est plus du tout l'autorité d'un auteur euh, de fiction qui imaginait son intrigue construisait ses, per ses personnages euh, élaborait euh, la composition du livre euh, l'auteur est euh, dans un dispositif il est, il est une pièce d'un dispositif et finalement c'est ce dispositif qui est plus important que l'auteur lui-même donc il y a d'un côté la disparition de l'auteur dans le dispositif ou son effacement dans le dispositif et euh, pour Marie Cosnet, même si elle l'écrit à la première personne du singulier euh, au début de nos corps pirogues après ce pronom de première personne disparaît on ne le retrouve quasiment plus euh, elle euh, euh, raconte euh, de l'extérieur ce qui arrive à ses personnages elle les fait dialoguer euh, le, le livre est très hétérogène il y a des, des registres de discours très différents mais elle même elle s'efface et euh, le, le titre de son livre est assez symptomatique de l'effacement de l'auteur de derrière le dispositif de la résidence et le... en fait il y a un dispositif qui, a, qui qui écrit le livre à la place de l'auteur. Mmh, mmh. Et ça change, mmh. ça change le statut du livre comme ça change l'autorité que l'auteur exerce dessus. Mmh. oui, c'est des gros déplacements. Mmh. Et je pense même que à ça affecte le, la pratique de la lecture. C'est très intéressant ce que mmh. tu évoquais tout à l'heure en, en conclusion, l'idée mmh. de, que, de, que la littérature éprouve ses contradictions. Mmh. C'est-à-dire que euh, elle, non seulement elle éprouve ses contradictions, mais elle met le lecteur à l'épreuve d'une lecture qui est vraiment dans une, une, une prise de position. Alors, il n'y a pas une question de prendre parti, si on revient sur les, les, les, les distractions de Didier Huberman, c'est vraiment, elle engage le lecteur à prendre position dans sa lecture. Et, et cette notion d'éprouver et de mise à l'épreuve, elle me semble fondamentale. Et je pense aussi aux travaux peut-être de de, de Foucault, de. Voilà, on est dans une pratique de soi qui met à l'épreuve. On est pleinement ici dans, le, voilà, dans, une, dans une pratique de soi. Euh, voilà. C'est très inconfortable que... de lire Omar et Greg, parce okay. qu'on est à la fois sommé de prendre parti et amené par le texte à ne pas pouvoir le faire. <rire> et euh, bah, on, en, en réalité, on, on ne peut pas prendre partie, on ne peut pas prendre position, et euh, c'est très gênant. <rire> ouais. oui. moi, je, moi je voulais juste faire un parallèle, je ne suis pas une spécialiste euh, oui. en art contemporain de théâtre, mais je sais que par exemple c'est quand même un phénomène qui se retrouve aussi dans cette discipline-là, oui. euh, cette question du documentaire, de. Oui en fait de l'œuvre ou de la pièce mm. ou par exemple euh, y a, enfin, récemment j'ai vu pas mal de pièces où c'était des témoignages en fait mm. qui étaient, qui étaient, euh, où il y avait peu de mise en scène où c'était mm. vraiment c'est de retranscrire la parole euh, dans une espèce de pureté hein, sur, mm. si on, on mm. sait qu'il y une pureté de la parole mm. et apparemment contemporain, euh, mm. je côtoie pas mal des étudiants aux Beaux-Arts mm. et en fait il y a vraiment ce retour euh, mm. à la trace et à l'objet qui fait mm. Comme l'archivage aussi, par exemple, l'art contemporain, qui est vraiment, je trouve, est au cœur des questionnements des jeunes étudiants de faire C'est vrai, c'est une préoccupation d'époque que la littérature n'est pas la seule à rencontrer. On voit la même chose en art, au cinéma, au théâtre, la la littérature du réel enfin, il y a plusieurs noms pour désigner ces courants hein, littérature de terrain, littérature d'enquête euh, factographie non-fiction etc. ça rencontre une préoccupation de l'époque de retrouver le réel est Alors, ce qui n'est pas dénué d'illusions non plus parce qu'évidemment dès qu'on veut retrouver le réel il faut se poser la question de la manière dont on va s'y prendre et de, de, du dispositif qui va permettre d'articuler euh, euh, l'enquête et ensuite, son résultat. Ça pose des questions d'écriture, qui sont les questions vives aujourd'hui dans la littérature contemporaine, comme ça l'est pour la mise en scène au théâtre. Euh, euh, comment écrire le réel euh, J'ai cité Jean-Paul Gou, parce qu'il se situe chronologiquement au début de cette période. Euh, et ça fait un, un assez long passage de son livre, qui est un gros livre, euh, après avoir mené des entretiens, la question d'abord de la pertinence de sa, de sa démarche et ensuite de la mise en forme de, de son travail euh, se, se posait. C'est un livre qui reste exemplaire aujourd'hui de, de, de cette démarche des, des, de l'écriture documentaire depuis le début des années 80. Merci beaucoup.